Yo les gars, salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment accéder plus, plus, de films, meilleurs films sur Netflix. N'importe quel film, tu pourras accéder sur Netflix. Je vais vous montrer à quel VPN tu peux utiliser pour accéder plein, plein, plein de films sur Netflix. Mais si vous êtes nouveau, je vous conseille à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater rien sur mes prochaines vidéos. Ok ce que tu vas faire, allez sur... Le store télchargé voilà une fois l'application installée malheureusement l'application c'est pas gratuite il faut avoir vous voir un compte mais c'est payant mais ne vous inquiétez pas je ferai une autre vidéo pour comment voir compte VPN gratuitement voilà c'est premium après vous lancez l'application comme vous voyez moi j'ai ici plein plein plein plein de films mais c'est le film que j'ai faire par exemple Vous voyez ici le ressarger le power Ça marche énormément Power c'est une série que j'aime énormément Voilà vous voyez Power c'est une série Voilà comme le, le VPN est marché Le power n'est plus là il disparaît Ça veut dire que le VPN qu'ils avaient connecté ici Ça marche énormément Le VPN Ce power n'est disponible plus Dans ce pays Voilà Qu'est ce qu'on va faire à retourner sur le VPN euh, allez voir laquelle pays euh, Power est disponible. C'est France et Source. Voilà Royaume-Uni Power est disponible. Si c'est ce pays-là, oui, Royaume-Uni. vous cliquez, vous connectez ici. Wow. Une fois c'est connecté, tu retourner dans ce Netflix. Vous voyez, vous parchaînez. Ça va. Power se va afficher automatiquement ici, comme je l'ai dit. Je vais vous montrer comment avoir Power. Ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Voilà, après vous cliquez dans la recherche Power. Voilà, vous voyez, cette série s'affiche complètement. Vous pouvez regarder toutes les saisons. Les Power, regardez comme vous voyez ici, saison 6. C'est cette série que j'aime pas fait normalement, mais il y a plein, plein, plein d'autres films qui tu peux accéder sur Netflix grâce à cette VPN. On va voir aussi, il y a Jackpot, 24 heures, 24 h heures ça marche ici aussi. Mais quand je ici, comme tu peux le voir, tout film aujourd'hui en France. Il y a plein, plein, tout ça, c'est grâce à VPN qui fait ça, par exemple. Si de déconnecter déconnecté, c'est le VPN. Alors, je vais perdre, sous cette là tout, je vais perdre comme Vous voyez ici, je vais perdre comme tous mes films. Et j'ai accédé sur Netflix aux audits grâce à VPN. Maintenant, je suis, si je me suis déconnecté sur VPN, tu vas voir, je vais perdre tous mes films. C'est une ré reste réplique comme vous voyez ici. Et ça, c'est Power. vous voyez ça marche pili, ça ce n'est pas en série c'est un film, Projet pour voilà, Quoi, si, vous vu, si cette vidéo ça vous plaît, je vous conseille à vous abonner, activer la cloche de notification et pousser le boulot, ça me fait plaisir, normalement, voilà mes amis, voici les comptes de VPN que je vais vous offrir, c'est gratuit, gardez bien c'est compte est totalement gratuit Comme vous voyez ici Voilà Ce compte est là Vous pouvez les mettre C'est un compte Tout, Tu pour l'utiliser totalement c'est gratuit Voilà Ok on se trouve Une nouvelle vidéo Quoi que si ces vidéos se vous plaît Je vous conseille à vous abonner N'oubliez pas abonner hein. Activez la cloche de notification Ciao